A l'extérieur du carré ABCD, on construit le triangle isocèle ABE avec l'angle ABE 120 degrés. Soit M, le pied de la perpendiculaire issue de B à la droite. AI bisectrice de l'angle BAE. AI est bisectrice de l'angle BAE. Et MB perpendiculaire. MB perpendiculaire à AI. N, c'est le pied de la perpendiculaire issue de M à la droite AB. Mn perpendiculaire à MN perpendiculaire AB. Bien. Les droites CN et NB, CN et BM, se coupent en P. Et puis on considère G, le centre de gravité du triangle ABE le sens de gravité du triangle ABE. Montrez que PG, la droite PG, la droite PG, est parallèle à la droite AE. Bien sûr, la figure construite avec GeoGubra nous dit en appuyant sur le programme que PG et AE sont parallèles. Et nous, on a besoin, bien sûr, d'une démonstration, d'une vraie démonstration. Alors, Alors comment s'y prendre Cherchons des propriétés de la figure qui permettent de prouver que PG est parallèle à AE. PG parallèle à AE. Parallèle à E. Concentrons-nous d'abord au triangle PBC. Dans le triangle PBC, nous avons MN, MN, MN qui est perpendiculaire à AB et AB perpendiculaire à BC. Cela veut dire que MN est parallèle à BC. MN parallèle à BC. Toutes les doigts sont perpendiculaires à AB. Mn et BC sont perpendiculaires à AB. Bien. Alors Mn la BC, on pourrait appliquer Thalès. Qu'est-ce qu'il dit Thalès Thalès nous dit que PM sur PB égal à Pn sur PC est égal à mn sur BC. D'une vidéo antérieure, on a prouvé quand même que ce mn sur AB, mn sur AB est égal à un quart. Tout ça se passe dans un triangle AMB. Comme l'angle ABE, c'est 120 degrés, le triangle est isocèle de sommet B. Les angles à la base de même mesure, 120 degrés moins 180 degrés moins 120, divisé par 2, ça nous fait 30. Donc, chaque angle d'ici, 15 degrés. Et nous voilà dans la configuration AMB triangle rectangle en M, MN perpendiculaire a à AB, angle de 15 degrés. Et je répète, on a prouvé dans une vidéo que MN sur AB égale 1 sur 4. Donc MN sur BC, c'est la même chose, hein, parce que BC et AB sont égaux, sont des côtés du carré ABCD. Du coup, on a donc le rapport mb MT sur PB. PM sur PB égale un quart. Bon, je peux mettre ça PM avec X. Donc, MB, ça nous donne 3X. D'accord PMX et PB 4X. X sur 4X, ça fait 1 sur 4. Pourquoi je fais ça bah, Pour noter aussi la prolongation. Regardez bien. Je prolonge PBM jusqu'en Q, sur le côté AE. Dans le triangle ABQ, on a bisectrice, qui est aussi hauteur. Et quand la bisectrice de l'angle au sommet est aussi hauteur, le triangle est isocèle. AB égale AQ. Du coup, MQ et MB sont égaux. La bisectrice, c'est aussi médiatrice, médiane. Et du coup, je peux noter aussi QP avec combien de X Ici, il y a 3X, là il X. Ici, il en reste 2X. Vérifions. que m 2X plus X, ça fait 3X. MB, 3X. M est bien le milieu de BQ. Et ça nous aide pour trouver le rapport qui nous intéresse. Et le rapport nous intéresse B, B et PQ. Ou si vous voulez BP et BQ. BP sur BQ. BP B sur BQ. Ça fait 4x sur BQ, 6x. Et tout le monde dit 2 tiers. BP sur BQ égale 2 tiers ça rappelle, 2 hein, tiers, ça rappelle le centre de gravité. Et bien sûr, hein, le centre de gravité se trouve sur n'importe quelle médiane, par exemple celle-ci, donc je relie B avec G, je prolonge, évidemment F, ça va être le milieu du côté AE, à cause du fait que G est le centre de gravité, et nous savons que le centre de gravité se trouve sur chaque médiane à deux tiers du sommet à un tiers de la base. Autrement dit, on sait que BG sur BF, BG sur BF égale aussi 2 tiers. Propriété du centre de gravité. Regardons ce qu'on a ici. On a BP sur BQ égale 2 tiers, BP sur BQ égale 2 tiers. Et BG sur BF égale 2 tiers. Ça sent, ça sent quintet M. Ces deux rapports sont les mêmes, BP sur BQ, BG sur BF. Ces rapports sont les mêmes, et bien bien sûr, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Du coup, PG et FQ, autrement dit PG et AE, sont parallèles. Et le problème vient d'être résolu.